Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vous retrouve encore aujourd'hui par cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un, un tout autre sujet. Il s'agit du, du comportement, de la manière dont on peut se comporter dans le milieu chrétien. En un mot, nous voulons parler de l'humilité, d'accord Nous voulons parler de l'humilité. Par la grâce de Dieu, nous allons retourner dans la Bible pour voir quel est le comportement que la Bible euh, nous demande, nous recommande justement de tenir en tant qu'enfant de Dieu. Mais avant de développer, bien aimé, euh, si c'est pour la première fois que tu tombes sur cette vidéo, que tu me regardes, je te demande de t'abonner à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement que je partage déjà avec mes frères et sœurs. Et je vous encourage à aller regarder les vidéos que j'ai déjà traitées sur plusieurs sujets en ce qui concerne la vie chrétienne. Nous allons lire sans plus tarder dans le livre de 1 Pierre 5 à partir du verset 2. Voilà ce que la Bible nous déclare bien aimés La Bible dit ceci, Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, ce message bien aimé s'adresse justement à tous ces faux pasteurs, à tous ces archibishops, ces fondateurs de bâtiments, qui pensent que une fois qu'ils ont maintenant des gens qui les suivent, une fois qu'ils ont des chrétiens qui les suivent, qui les entendent, automatiquement ceux-là deviennent, je dirais, l'air bien, l'air n'est-ce pas, bien privé où ils peuvent tout faire, ils peuvent se permettre de tout dire, de tout commander, finalement, de régner en maître. Voilà ce que la Bible nous dit, bien aimés, que nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, de paître le troupeau de Dieu, non pas par contrainte, n'est-ce pas, mais par volonté en Jésus-Christ, n'est-ce pas, et nous ne devons pas dominer sur eux, comme si c'était nos esclaves. Comme si c'était des gens où tu pouvais commander, où tu pouvais faire tout ce que tu veux. La Bible dit que nous devons les considérer en un mot, comme nos frères, comme nos sœurs. Ils sont nos frères dans la foi, bien-aimés. Donc, Il ne s'agit pas de régner en maître. Ces faux pasteurs, regardez comment ils se comportent aujourd'hui, bien-aimés. Pour, en fait, pour eux, ils ont en fait des gens où ils peuvent dominer où ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, d'accord, dans l'intérêt, n'est-ce pas, de travailler pour eux, alors que les ministères qu'ils exercent ne les appartiennent pas. Les ministères qu'ils exercent, en réalité, c'est pour l'édification de l'église. Vous savez, une chose qui fait euh, euh, euh, comporter ces pasteurs de cette façon, c'est qu'ils pensent, qu'ils ont des ministères, c'est-à-dire qu'ils ont un travail, d'accord Qui leur appartiennent et finalement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Or, oh, les brebis n'appartiennent pas aux pasteurs, d'accord Les chrétiens qui viennent dans votre assemblée ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur, d'accord Vous avez simplement le rôle de les, les, les recadrer. Vous avez simplement le rôle de les édifier, d'accord et de les emmener à connaître Jésus-Christ. C'est ça votre rôle. Il ne s'agit pas de régner en maître. La Bible est claire. Il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Non pas par contrainte. Vous n'êtes pas contraint, bien aimé, de le faire. D'accord Vous n'êtes pas contraint. Vous êtes en réalité un simple canal pour pouvoir aider les gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ pour s'approcher plus de Lui. Mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide. Vous ne travaillez pas pour que vous, vous ayez un gain misérable. Vous ne travaillez pas pour ce gain-là, bien-aimé. Vous travaillez parce que vous avez été sauvé. Et donc, en réalité, vous relayez ce message. Vous le faites parce que vous avez été sauvé. Et à votre tour, vous transmettez le message du salut aux autres. C'est ce que ça veut dire mais avec dévouement, c'est-à-dire en ne considérant plus vos intérêts, d'accord Vos intérêts ont été sacrifiés comme on l'a vu hier. Si vous êtes malmené, il faudrait que ce soit pour la gloire du Seigneur. Vous ne travaillez pas pour gagner quelque chose. Vous ne travaillez pas parce que vous attendez à quelque chose. Vous ne prêchez pas parce que vous attendez à quelque chose. Vous prêchez parce que vous aimez le Seigneur. Et parce que vous aimez les âmes du Seigneur. Et parce que vous voulez travailler réellement pour le Seigneur. Parce que vous savez que vous avez été sauvé. Et vous avez gagné le salut. Vous voulez que le salut également rentre chez les autres. Voilà ce que ça veut dire. Non comme dominant sur eux. Hein? non comme dominant sur eux, ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant un modèle du troupeau bien-aimé. Oh, pasteur, faux pasteur, repentez vous il ne s'agit pas de dominer sur des chrétiens, il ne s'agit pas de régner en maître sur des chrétiens, comme si vous aviez une entreprise où c'est vous qui décidez, ou c'est vous qui voulez faire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas ça, un responsable, ce n'est pas ça, un chrétien, ce n'est pas ça un prédicateur. Le prédicateur, c'est celui qui cherche avant tout l'intérêt des autres. Le prédicateur est celui-là qui cherche jour après jour l'intérêt des autres. Voilà ce que 1 Corinthiens 10, verset 24 nous dit. « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Voilà, bien aimé, en tant que chrétien, nous devons chercher l'intérêt des autres. « et l'intérêt des autres ici, c'est que les autres soient sauvés comme toi, toi qui es euh, en premièrement éclairé, toi qui es avancé dans la foi. Il faudra que tu emmènes les autres, n'est-ce pas, à croître spirituellement, que tu emmènes les autres à comprendre les choses des dieux. Non pas en, en se considérant comme un maître, non pas en se considérant comme un chef, mais en s'humiliant et en cherchant l'intérêt des autres bien-aimés. Paul a dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour toi un sujet de gloire, bien aimé, d'annoncer l'évangile. N'est-ce pas Ce n'est pas un sujet de gloire. J'ai dit autrefois, dans les sujets que nous avons traités, que le Seigneur Dieu n'est rédévable à personne. Si nous prêchons la parole de Dieu, parce que Il nous a déjà payés, c'est-à-dire, nous avons le salut. Et c'est nous, normalement, qui devons Dieu. Et nous sommes dans l'obligation. D'accord Nous sommes dans l'obligation de relayer ce message de la vérité. Il dit, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais... Malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu euh, le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Voilà la vérité bien aimé. Ô oh, prédicateur du ventre Oh, prédicateur des intérêts, voilà la parole de Dieu qui vous est adressée. Répondez-vous, répondez-vous, bien aimé toi qui prêches pour s'attendre à quelque chose. Toi qui prêches parce que tu as un projet, n'est-ce pas Tu veux voyager, tu veux aller quelque part et finalement, il fait comme ils le font toujours. Construire un temple et commencer à gagner des gens. Et, et ton intérêt, c'est quoi Avoir des dîmes et les offrandes. Recherchons l'intérêt des autres. Que ce message de la vérité soit prêché partout afin que les, les enfants euh, euh, d'Abraham qui sont encore hors de la, euh, la bergerie rentrent dans la bergerie et mangent à table avec le Seigneur. Vous savez, le, le problème aujourd'hui bien aimé avec ces prédicateurs, c'est qu'ils nous ont prêché le capitalisme dans l'Église. Le capitalisme, c'est l'intérêt euh, euh, du soi-même. C'est entre toi et moi, il n'y a que l'intérêt. Oh, nous devons être des hommes dévoués. C'est-à-dire qui ont sacrifié les intérêts pour l'intérêt de Christ. Paul a dit, bien-aimé, dans Galates Galate 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà la vérité, bien-aimés. Nous sommes tous des frères en Jésus-Christ. D'accord nous sommes tous des frères en Jésus-Christ, mais chacun de nous a reçu un don. Le don, c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour se considérer au-dessus au des autres ou en dessous. d'accord Nous sommes tous importants dans l'avancement, la dans la, la communion fraternelle, dans le corps du Christ bien-aimé. Il n'y a pas de différenciation dans la foi bien aimé. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et nous sommes tous appelés à être sauvés, à gagner le salut. Voilà le message que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous, bien-aimés. Sortons dans ces considérations. Ça nous emmène nulle part. Sortons dans ces considérations de personnes. Sortons dans ces considérations de personnes. Ça nous emmène nulle part. Oh, pasteur, fondateur pasteur, escroc, toi qui se considères au-dessus des autres, tu n'es que rien. La Bible dit que nous devons chercher l'intérêt, n'est-ce pas, des autres, au lieu de chercher notre intérêt. Nous ne devons pas régner en maître. sur le troupeau du Seigneur. Le troupeau ne vous appartient pas. Le troupeau appartient au Seigneur. Vous n'êtes que, que temporaire. On vous a confié une simple tâche à accomplir. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, bien-aimés partage cet enseignement avec tes frères et sœurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mg Indigné et à ma page Facebook pour ne manquer aucun enseignement que je partage avec mes frères et sœurs, je vous retrouve très bientôt, que le Seigneur vous bénisse,